Pour lire un DVD avec euh, le lecteur DVD, on l'introduit d'abord dans l'ordinateur. On patiente quelques temps afin que l'icône apparaisse sur le bureau. Là, nous voyons qu'elle apparaît et qu'elle devient euh, brillante. Par la suite, nous ouvrons le logiciel VLC et avec un clic gauche on maintient et on dépose à l'intérieur du lecteur et là nous voyons que le DVD peut être lu